Les deux peurs qui empêchent un fumeur d'arrêter de fumer, partie 3. Dans mes deux dernières vidéos, nous avons vu qu'un fumeur était coincé entre deux peurs majeures qui l'empêchaient d'arrêter de fumer. D'un côté, nous avons la peur de mourir et de l'autre, la peur d'arrêter. Ainsi, coincé entre ces deux peurs, un fumeur reste attentiste et cigarette après cigarette, il continue inlassablement à fumer. Le bon sens voudrait que la peur de mourir soit plus puissante que la peur d'arrêter. Et pourtant je vous expliquais que dans les faits c'était l'inverse qui se produisait. La peur d'arrêter était plus puissante que la peur de mourir et aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi. La raison simple et logique qui fait que la peur d'arrêter est plus puissante que la peur de mourir est tout simplement que c'est la première des deux peurs qu'un fumeur va devoir affronter. Manipulé par ces biais cognitifs qui vont déformer sa vision de la réalité, un fumeur va diminuer sa peur de mourir en se disant que c'est dans longtemps, qu'aujourd'hui il est en pleine forme et qu'au point il en est, ce n'est pas une ou deux cigarettes de plus qui vont lui faire du mal. Alors que sa peur d'arrêter, elle est maintenant, elle est aujourd'hui, elle est demain, c'est tout de suite qu'il va devoir l'affronter, et un fumeur est un petit peu démuni face à son sevrage, il ne sait pas comment faire. Alors plutôt que de se lancer, il préfère fermer les yeux sur les ravages du tabac et essayer de se rassurer comme il le peut. En attendant, il fume et ça fait bien les affaires de l'industrie du tabac. Pour arrêter sereinement de fumer, vous n'avez pas le choix, il va vous falloir dépasser votre peur d'arrêter et comprendre les origines de cette peur ainsi que les mécanismes qui la maintiennent en place est un des points essentiels que nous abordons dans mon programme de sevrage tabagique en ligne « Tabac Libération » si vous voulez en savoir plus, le lien dans ma bio.